Bonjour à tous, euh, je suis désolée pour les deux petites minutes de, de retard, je suis avec Jérémy et Luc et Christian qui se connectent mais qui a des problèmes techniques pour ce live meeting, mais on, je pense qu'il va y arriver à force, mais déjà ouais, oui. on a deux, on a, on a, on a deux euh, sur trois, <rire> c'est déjà pas mal. Euh, je vois que vous nous entendez déjà, dites-nous si c'est le cas, euh, donc bienvenue au live meeting euh, pour vous présenter euh, le projet Wanted et pour ceux qui le connaissent plus particulièrement euh, cet investissement. Euh, on est ensemble pendant une heure, les 15 premières minutes sera, con, seront consacrées euh, à la présentation du projet avec euh, Jérémy, Christian et, et Luc qui, qui vous présenteront euh, Wanted et, et la levée de fonds euh, et plus particulièrement le, le restaurant à Paris euh, vous pouvez déjà poser vos questions dans l'onglet questions que vous voyez en haut à droite de votre, de votre écran euh, à l'issue des 15 minutes on, on prendra une à une vos questions, pour ceux qui souhaitent on pourra aussi vous faire monter sur scène euh, pour que ça soit interactif et qu'on voit des noms à, à à des visages et aussi, vous bah, puissiez du coup poser vos questions en direct. Euh, et pour ceux qui devront partir avant, qui viendront après, un replay sera disponible ensuite euh, pour visionner euh, les moments, euh, vos moments préférés, les temps forts de, de, de ce live meeting. Euh, et puis voilà, on va attendre encore une minute que tout le monde se connecte. Je ne sais pas si Christian, tu y arrives avec le son. Euh, ça ne fonctionne pas. Et est-ce que du coup, peut-être Christian, euh, ce, ce midi, peut-être ne pas te voir, mais juste entendre, ça pourrait nous, nous suffire <rire> si tu reviens sur, sur ton téléphone et, et comme ça, bon bah voilà, on, on, on pourra au moins échanger euh, et ça c'est top. Donc euh, je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent, on va bientôt y aller, Jérémy et Luc, on est, on a beaucoup de monde ce midi, ça fait plaisir, on va vous accompagner jusqu'à jusqu votre pause déjeuner et Christian nous a rejoint, on va pouvoir Commencez si c'est bon pour toi, Christian, et pour vous aussi, Jérémy et Luc. Et moi, je vais disparaître un peu plus pour vous laisser le micro. Est-ce que c'est bon pour tous les trois Impeccable Allez, Impeccable. Je, je vous laisse. Christian, est-ce que que tu, est -ce que tu est-ce qu'on a ta voix en fait euh, Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'on m'entend, mais qu'on oui. ne qu oui, oui, voit on pas. On a ta voix, tu sauras oui. la voix de ce live. Exactement, exactement. Comme dans Love Story, je serai la voix. <rire> <rire> voilà la même bonne référence. Euh, euh, moi, je donc juste, ouais. Je vais juste faire un petit, un tout petit mot d'intro. Parce que de toute façon, je pense que donné que Christian euh, dit de le projet, que c'est lui qui est sur Paris. Hein. Nous, on est avec Luc. Vous voyez, on est tous les deux. On a le même fond. Parce qu'on n'est pas loin. On est au Wanted café de Bordeaux. Il est là. Euh, moi, je voulais juste vous faire part de quelque chose. Euh, qui est très personnel, mais je suis extrêmement euh, ému en fait, de ce qui se passe là et de ce moment particulièrement, mais là aussi depuis quelques temps. C'est que si on nous avait dit il y a dix ans à tous les trois que quand on allait euh, créer un groupe de potes sur Facebook, on allait se retrouver euh, sur un live et, euh, et quelques heures euh, avant de faire euh, une levée de fonds et, euh, et un investissement avec les membres de notre communauté, je pense qu'on n'aurait même pas compris la phrase il y a dix ans. Donc Moi, je trouve ça euh, juste assez dingue que ce projet ait pris cette ampleur. Et surtout qu'il y ait des gens comme vous, là, qui vont nous regarder qui nous écoutez. Euh, en fait, vous, vous, vous croyez, quoi. Et je pense que vous croyez pas juste en ce que on fait ou en, en nous, Christian-Luc et moi, Mais je pense que vous croyez en une certaine idée de ce que pourrait être ce bas-monde ou, euh, ou, ou une certaine idée de comment ça pourrait évoluer, dans quel sens ça pourrait aller. Et, euh, et ça, franchement... Euh, voilà, j'espère qu'on va aller loin tous ensemble et je le sais qu'on va aller loin tous ensemble mais rien que le fait de savoir ça au bout de 10 ans et de savoir qu'il y a des gens aux quatre coins de la France qui disent en fait nous on a envie d'abonder dans ce projet, c'est financier mais en fait c'est qu'un symbole le financier moi ça me touche énormément et ça me donne une énergie et une puissance de malade voilà, je tenais à introduire notre propos par ces quelques mots c'est cher exactement Christian, est-ce que tu veux enchaîner euh, Oui, mais du coup, comme on te voit, je pense que c'est plus sympa si c'est toi qui expliques vraiment en cinq minutes euh, peut-être euh, l'histoire de Wanted, est-ce qu'est Wanted et pourquoi on en est là maintenant. Okay. Comme on te voit avec Luc, je pense que c'est plus sympa si c'est toi qui fais cette partie. Ouais, ok, ça marche. Euh, bah, écoutez, je pense que vous avez euh, toutes et tous un niveau euh, aux quatre coins du monde, dit, euh, dit Benoît Laurent. Euh, effectivement, euh, je pense que vous avez tous toutes et tous un niveau de connaissance du projet qui est assez différent. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'assez condensé et qui parle à tout le monde. Ça va être très simple. Euh, il y a dix ans, comme je l'ai dit, Christian-Luc et moi, on crée un groupe d'entraide entre potes. Dix ans après, on est un million. Euh, et donc, sûrement vous aussi. Euh, on se retrouve… Euh, alors, juste, c'est intéressant parce que sur ce chat, il y a aussi bien des personnes qu'on ne connaît pas que des personnes qu'on a connu il y a 20 ans, que des gens de notre famille, enfin bref, c'est assez, assez dingue. Euh, du coup, je reprends mon propos, 10 ans après, on est un million. Voilà. Donc, en fait, de quelque chose qui était totalement personnel euh, et, et, et entre nous, ben, c'est devenu quelque chose, en fait, au final, d'assez universel, ce qui prouve qu'en fait, l'intuition qu'on a eue, ben, en fait, elle marchait pour plein de gens. Et, euh, et ce qui s'est passé dans ces 10 ans, c'est évidemment impossible de le, de le résumer en 5 minutes, mais pour vous dire les grandes lignes. Cette communauté qui était une communauté juste entre nous, eh ben, elle a gagné des milliers, des dizaines de milliers de personnes tous les mois, tous les ans. Euh, nous, on s'est retrouvés en fait avec cette communauté qui grandissait, dont on s'occupait. Je rends notamment hommage à Luc pendant ce moment qui a passé un temps et qui a donné une énergie de dingue pour, pour tenir cette communauté et créer une communauté de confiance. Euh, et puis, d'année en année, on a vu que cette communauté se mobilisait par elle-même. En fait, on a créé une communauté avant de créer un projet. On a créé une communauté avant de créer une marque, en fait. Et les gens de cette communauté, ils ont façonné le projet. Et, et, et là, on arrive en fait à ce paroxysme qui est aujourd'hui le fait que, non seulement ce projet, il a été euh, développé par vous et avec vous, mais en plus, là, on arrive à un moment où quand on monte des projets qui sont beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus structurelle avec une logique euh, évidemment toujours enfin ça j'aurais même pas besoin de le dire on a, on a une vocation qui est solidaire qui est sociétale qui est pour le mieux vivre ensemble mais ça on le base sur une structure économique viable et bien même quand on arrive dans, dans, dans ce, à ce point là et ben en fait on vous inclut on a envie de vous inclure et surtout on a envie de vous inclure et vous répondez présent aujourd'hui on a on a on a 700 euh, euh, 700 euh, intentions euh, d'investissement on a des montants auxquels on s'attendait pas donc voilà donc du coup, on vous inclut, dans quoi on vous inclut aujourd'hui On vous inclut dans le montage, dans la structure, dans l'intéressement, dans l'investissement de ce qui fait la particularité de Wantit, c'est nos de Café. On a créé cette communauté, on a créé en fait des espaces euh, sur Internet, sur Facebook, dans lesquels les gens s'entraident, dans lesquels les gens tissent du lien, de, de, une activité qui est dingue, on a des millions, des millions d'interactions par an, on a des histoires à plus savoir qu'en faire, de gens qui, qui ont leur vie sauvée grâce au projet, bref. Et on s'est dit, on a créé ces espaces sur Internet et on va aussi euh, euh, créer euh, des espaces physiques, parce qu'on est persuadé que ce qui se passe réellement en termes d'entraide et de vie, de quartier et de vie entre nous, en fait, ça se passe dans la vie réelle, quoi. ça se passe là. Nous, aujourd'hui, on est au venti de Café, hein. je vous montre, on est là, c'est <rire> ici, euh, c'est du réel, et on est persuadé que ça se passe ici. Donc, on a monté ce de Café euh, il, y a, euh, il y a maintenant trois ans et deux mois, euh, et, euh, et on s'est dit mais en fait cet espace si on l'a créé à Bordeaux et que ça fonctionne à Bordeaux aujourd'hui à Bordeaux euh, euh, le café j'ai pas forcément le temps mais euh, euh, on est aujourd'hui un, euh, une entreprise, on est en commerce de quartier mais on a mis en place des, des dispositifs qui, qui, qui, qui permettent la solidarité et qui permettent dans ce lieu d'avoir des gens extrêmement différents regardez juste ici euh, vous voyez il y a Brigitte qui est une de nos habituées, qui est une personne qui est très seule, qui, qui ne voit personne c'est son rendez-vous, là elle est ici, elle est là elle est avec nous, elle est là tous les jours tous les jours, elle est là parce que c'est ce moment, c'est cet endroit qui la, qui la connecte au monde. Bref, on a créé ça avec des dispositifs solidaires, vous avez déjà dû le lire. Euh, on reverse une partie du chiffre d'affaires à des associations tous les mois. Euh, on, euh, on fait des, des, des cafés, des plats suspendus qui permettent à, à, à nombre de personnes de, de venir se sociabiliser dans le, dans le lieu. Oui Vincent, je passerai le bonjour à, à Brigitte, évidemment. Euh, on fait des, des moments où on a des personnes qui sont en situation de grande précarité, qui viennent au restaurant, mais qui ne viennent pas comme ils viennent au resto du cœur, qui ne viennent pas comme à la soupe populaire. Ils viennent dans un restaurant, ils ont l'expérience d'un restaurant, c'est des gens parfois, ils ont payé cette expérience depuis 5 ans, depuis 10 ans. Donc en fait, ce qu'on fait à travers l'aide alimentaire, ce n'est pas ça la finalité. C'est que ces gens retrouvent une dignité, ces gens retrouvent une confiance. Ce qui se passe, les histoires qui se passent dans, dans ce café, je, je vous souhaite de pouvoir les vivre au, au venti de café à Paris, parce que c'est juste unique, quoi. Voilà, de, de, de pouvoir avoir ce genre d'interaction et ce genre de, de mixité dans un lieu, c'est juste génial. Donc du coup, on l'a on fait à, à Bordeaux, et maintenant, on veut le faire à Paris, on va le faire à Paris, euh, on, on, on est déterminé à faire ça, parce que la communauté parisienne, s'il y a des Parisiens et des Parisiennes qui, qui sont dans, dans le, sur la visio ici, c'est la communauté la plus forte, avec le plus grand nombre de personnes, plus de 500 000 personnes, qui ont fait un, le groupe d'entraide le plus avec le plus grand nombre de personnes sur Facebook dans le monde. Euh, donc c'est Facebook qui nous l'a dit, hein, c'est pas juste nous pour crâner euh, mais en tout cas, oui Hervé, t'es en retard, mais t'inquiète, t'es toujours, toujours fidèle et, euh, et du coup de créer ça à Paris, voilà et aujourd'hui on a une opportunité, euh, je, je rends hommage dans ce, dans ce live au, au travail euh, hallucinant qu'a fait Christian euh, sur Paris pour arriver à, à dénicher cette, ce lieu euh, qui est une aubaine, c'est une opportunité dingue qu'on a, et on a su la, la choper, notamment grâce au, au, au, à l'implication acharnée de Christian. Et on a aujourd'hui une opportunité de créer un petit café dans, un, dans, un, dans le dixième à Paris, et d'avoir un impact en fait, sur un quartier, et sur cette ville, qui ne se reproduira pas. Quoi. Et, et, et nous, de pouvoir le faire ensemble, de pouvoir le faire avec vous, c'est une opportunité, elle aussi, qui ne se représentera pas. Donc on est hyper heureux de pouvoir de, de tenter ça, on est hyper heureux d'avoir des gens qui nous disent mais en fait, euh, moi je me suis, il y a des gens ils font des intentions d'investissement, ils ne sont même pas à Paris. Et parce qu'en fait, il y a le lieu, se dire, ouais, ça va être mon café, évidemment, mais il y a aussi, il y a aussi le fait de se dire, mais en fait, je crois à cette, à cette vision, quoi. Je crois au fait de faire du business comme ça, je crois à faire de la solidarité comme ça, je crois à ce modèle-là. Et, et, et ça, c'est une aventure, je pense, dont on, te, dont on se souviendra et qu'on va vivre ensemble et qui n'aura pas, qu pas de commune mesure, quoi. Voilà. Donc, euh, euh, merci Julie qui dit que c'est une super cause et que ça va être énorme euh, et on, est, on, est, on, en, on en est sûr et, et, et ça il faut vous dire aussi que potentiellement ce qu'on est en train de vivre maintenant les, les, les, là quand vous m'entendez quand, quand, quand, quand vous lisez le chat quand vous dites ce que vous êtes en train d'écouter et, et ce, vous apprêtez à participer en fait, si ça se trouve, c'est que le début, quoi. C'est que le début. On n'est pas là. On... Le but, c'est pas de créer un empire. C'est pas ça. Mais ce café, si on peut le faire à Bordeaux, si on peut le faire à Paris, on peut le faire dans d'autres villes. Et, et c'est un mouvement, en fait, dont, dont, dont, auquel on prend part. Et c'est un mouvement qu'on peut, qu'on peut essaimer. Et ça, je pense que c'est une aventure qui va être évidemment pour vous euh, au niveau de l'investissement, le fait de dire, euh, euh, je vais pouvoir placer des billes, je vais pouvoir euh, faire une opération. Ouais. Mais surtout, en fait, on va vivre un truc qui, je pense, humainement et en termes de développement pour chacun, qui va être juste sans précédent, quoi. Voilà. Et, et, et ça, on est hyper, hyper, hyper fier de pouvoir le, le faire avec, avec vous. Euh, Christian, est-ce que tu... Est-ce que tu veux enchaîner Est-ce que tu veux que je, je, je dise un peu plus peut-être Non, t'inquiète, je peux prendre le relais. C'est juste dommage. Du coup, je rappelle pour les gens qui n'étaient pas là au début, en fait, on ne me voit pas parce que j'ai un petit souci technique, mais, <rire> euh, mais on m'entend. Euh, du coup, juste pour voilà, rajouter sur euh, ce que vient de dire Jérémy, qui, euh, qui était parfait, euh, on va peut-être recentrer un peu le débat sur les, sur les wantys de café, puisque comme vous le savez, on a une communauté, et ça Jérémy l'a très bien expliqué, a très bien expliquer l'histoire pourquoi on est passé de la communauté virtuelle du coup dans des lieux physiques euh, solidaires juste pour vous rappeler un peu pour ceux qui ne connaissent pas le Montit de café à Bordeaux vous donner un peu l'historique du Montit de café à Bordeaux euh, donc nous exactement, Jérémy a dit que ça faisait trois ans et deux mois qu'on l'a créé. Il faut savoir que nous on l'a créé quand on était au chômage, c'est-à-dire qu'on a tous quitté euh, euh, à l'époque, il y a trois ans, euh, nos activités professionnelles. Euh, Jérémy avait sa société de conseil en média, Luc était directeur de café du Café Étienne Marcel et moi j'étais avocat chez Einstein Young, on a tous quitté nos boulots euh, justement pour se dire mais comment on peut renforcer l'impact de Wanted Community vraiment dans le réel. Et du coup on a eu plein de mauvaises idées, on voulait pas, mais c'était très très drôle, et on aura l'occasion de, de vous les raconter autour d'une bonne bière dans le Monti de Café à Paris. Mais en tout cas, on a eu plein de mauvaises idées, et on a eu une bonne idée, comme l'a dit Jérém, c'était de créer un vrai lieu euh, physique dans lequel les valeurs de notre communauté digitale euh, s'implanter. Bah, Madame, rappeler... Madame Pauline Borde est dans le ah, live, je tenais excellent. à le dire. <rire> future directrice du Monti de Café euh, Paris. Et du coup, euh, on était au chômage, et donc on a emprunté à nos amis, on est allé voir une banque, euh, et on lui a dit, en fait, nous, on veut ouvrir un restaurant solidaire où les membres de notre communauté vont pouvoir se réunir et où surtout, on va pouvoir avoir de l'impact dans un quartier. Et donc, on va notamment euh, permettre à des personnes qui sont à la rue euh, de pouvoir euh, venir se restaurer et créer du lien social à l'intérieur de ce venti de café à Bordeaux. Donc là, je vous laisse imaginer un peu la réaction des banquiers. On n'avait pas d'argent, on était au chômage, on n'avait aucun bien personnel pour garantir l'emprunt. Et en plus, on leur expliquait qu'on allait donner de la nourriture à des gens qui habituellement ne peuvent pas rentrer dans ces lieux. Donc ça, c'était très rigolo à aller présenter ça aux banquiers. Mais finalement, on a réussi à avoir un prêt bancaire de 110 000 euros. Des gens ont réussi à nous faire confiance. Et du coup, on a réussi à racheter une ancienne volaillerie dans un quartier prioritaire de la ville de Bordeaux qui s'appelle le, le quartier des Capucins de, situé à côté de Saint-Michel et du coup avec un budget total de 165 000 euros euh, on a réussi à faire sortir de terre un 80 m carrés euh, et du coup un restaurant qui n'en était pas du tout un euh, et donc on a fait vraiment une création c'est important de le rappeler parce que euh, je, je, là aujourd'hui sur Paris on va être sur des montants qui sont différents euh, et je trouve que c'est important de rappeler que voilà nous en fait euh, ce projet on le vit depuis trois ans que ce projet il y a des gens de notre famille qui ont investi qui nous ont pr pr pr prêté de l'argent que ça fait trois ans qu'on qu teste nos mécanismes de solidarité et ça fait trois ans que le café à Bordeaux est rentable et surtout c'est un café qui est rentable et qui fait du bénéfice tous les ans alors que sur le papier au début quand on l'a ouvert il y avait tout pour qu'il se pète la, la gueule euh, je vais juste rappeler quelques petites choses, notamment euh, liées au niveau de l'exploitation à Bordeaux. Euh, Aujourd'hui, on est dans un quartier prioritaire de la ville de Bordeaux, qui est un quartier que nous, on adore, et si on devait le refaire, on se remettrait ici. Mais on va dire qu'en en, en termes de zone commerciale et de zone cha, de chalandise, ce n'est pas du tout le quartier où n'importe quel euh, restaurateur irait s'implanter facilement. Au contraire, ça peut être assez compliqué d'exploiter dans cette zone, mais nous, on l'a fait. Euh, comme on a repris une ancienne volaillerie, c'est un petit détail technique, mais il n'y avait pas d'extraction, donc dans le menti de café à Bordeaux, on a dû faire preuve, et on remercie notre chef Kika d'une grande imagination au niveau de la cuisine, puisque typiquement, on ne peut pas faire de frites, on ne peut pas faire de friture, et même les cuissons, sont des cuissons vachement réglementées, parce qu'on n'a pas d'extraction pour évacuer la fumée, euh, donc voilà, donc ça c'est pareil, c'était un critère qui potentiellement était compliqué sur le papier au départ, et je mets encore plus en avant notre chef Kika à Bordeaux, puisque au mois de septembre, on a été euh, élu par TripAdvisor comme par, étant classé parmi les 10% des restaurants les mieux notés au monde sur sa plateforme en 2021. Euh, donc, merci beaucoup à notre chef. Euh, autre petit détail, c'est que comme on avait une ancienne volaillerie et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour choisir un emplacement, euh, on va dire premium, euh, on n'a pas de licence 3 ou pas de licence 4 et on a l'impossibilité d'en implanter une parce qu'on se retrouve à moins de 100 mètres d'un gymnase. Euh, donc, c'est aussi une perte de chiffre d'affaires potentiel. Euh, voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça dans ce café que nous, on adore, qui est notre première version qu'on chérit de tout notre cœur et dans lequel on vit depuis trois ans. Mais il y a plein de petits détails dans ce café qui font que euh, potentiellement, sur le papier, tout était perdu. Et donc, comme je vous le disais en préambule, bah en fait, non, rien n'est perdu. Aujourd'hui, le venti de café à Bordeaux, c'est 22 000 clients par an. Aujourd'hui, le venti de café à Bordeaux, c'est 5 000 repas suspendus à l'année. Donc, c'est 5 000 repas qui sont offerts euh, en tout cas offert pour des personnes dans le besoin, mais il y a une économie derrière, ces repas sont financés. Mais en tout cas, c'est des repas qui sont servis à des personnes soit isolées, soit exclues, soit en situation de précarité. Ces 5000 repas, ça représente environ 150 jours, de, 150 jours de sociabilisation mis bout à bout pour ces personnes. Ça représente du lien social. Ce grand titre Café, c'est aussi 52 tablés solidaires. Tous les dimanches soirs, il y a une tablée solidaire dans le grand titre Café à Bordeaux où on accueille en ce moment entre 60 et 80 personnes isolées euh, ou en situation de précarité qui créent du lien, qui viennent, qui cuisinent avec une dizaine de bénévoles et un chef qui vient d'un autre restaurant bordelais toutes les semaines et qui change. Tout ça, encore une fois, pour toujours créer du lien, créer de la mixité et surtout pouvoir permettre d'influencer, si je peux te dire, d'autres acteurs de la restauration qui viennent chez nous, qui cuisinent avec les bénévoles et qui le dimanche soir voient que les, les excellents plats qu'ils font à partir d'un vendu que nous récupérons sur le marché des Capucins à côté de Bordeaux sont transformés et sont euh, servis à des personnes qui sont en situation de précarité mais qui apprécient ces repas et du coup ça donne une autre vue d'ensemble sur le métier de la restauration pour ces, pour ces professionnels qui viennent nous épauler. Donc, tout ça pour vous dire qu'à Bordeaux, on n'avait peut-être pas un écrin qui, qui, qui était, on va dire, idéal, mais par contre, avec notre philosophie, avec nos valeurs, avec l'aide de la communauté, avec l'aide de nos clients, avec l'aide de, de nos collaborateurs et l'aide de tous nos partenaires, on a réussi à en faire un lieu qui est rentable, ce qui, sur le papier, comme je vous le disais, était très compliqué, et qui, socialement, a eu un gros impact dans le quartier, mais même dans la ville de Bordeaux. Donc, tout ça pour vous dire que, ce modèle-là, cette philosophie, cette vision du venti de café, cette vision de la, de la restauration, le fait de, comme disait Jérémy, d'utiliser l'alimentation comme un prétexte pour créer du lien, pour, comme un prétexte pour faire de l'économie qui est de l'économie vertueuse, euh, ça, c'est quelque chose qu'on teste depuis trois ans. Et c'est pour ça qu'à Paris, on s'est dit qu'on allait avoir un peu plus d'ambition et qu'on allait se partir sur un lieu qui était un peu plus grand et mieux placé. Et en fait, pourquoi on est parti sur un lieu plus grand? Parce qu'en fait, on était un peu frustré à Bordeaux parce qu'il y a tellement de choses qu'on a envie de faire, il y a tellement d'actions qu'on a envie de mener à l'intérieur du café qu'on ne peut pas se permettre à Bordeaux, qu'on s'est dit, il nous faut quelque chose de plus volumineux où on pourra avoir plus d'impact, accueillir plus de gens et créer encore plus de liens sociaux. Donc, pour aller un peu sur la description du café à Paris, je vais aussi rappeler un petit historique, ça fait deux ans qu'on cherche, ça fait deux ans qu'on écume la ville de Paris et juste pour vous donner un petit détail, quand vous n'êtes pas du milieu de la restauration, quand vous n'avez pas des millions d'euros sur votre compte bancaire et quand vous n'êtes à la base pas euh, parisien pur euh, et du Sérail de la restauration, c'est très compliqué de et trouver. Et quand il y a moment. le Covid, et quand il y a et le COVID aussi. <rire> J'allais y venir, je faisais, je faisais tout un laïus, oh mais, là mais, là mais là voilà. Là. Donc c'est très compliqué déjà de rencontrer les bons agents immobiliers, de créer un lien de confiance avec les agents immobiliers, d'identifier les bons quartiers, d'avoir les bonnes analyses sur les fonds de commerce qu'on vous présente. Et en plus de tout ça, il y a eu le Covid. Donc, pendant huit mois, on n'a pas pu visiter. Donc, voilà, ça a été une véritable aventure humaine. On a eu des hauts et des bas. On a pensé qu'on avait trouvé. Des fois, on pensait qu'on avait trouvé, mais le prix ne convenait pas. Des fois, on a trouvé, mais l'offre n'est pas passée. Euh, et voilà. Et là, enfin, on a trouvé notre rêve et on espère votre rêve à vous. Donc, c'est au 70 rue du Faubourg-Saint-Martin. C'est... Actuellement, j'allais dire anciennement, mais c'est actuellement euh, le bistrot Bruni. Euh, ça fait 240 mètres carrés, répartis sur trois étages, euh, sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage. Euh, ça fait 20, 20 mètres de linéaire de façade. C'est une très belle affaire d'angle. Euh, ça a une très belle terrasse de 40 couverts. C'est à peu près une cinquantaine de couverts à l'intérieur. Euh, c'est une, une décoration que nous, on aime beaucoup parce que c'est dans son jus. C'est un lieu qui a vécu. Euh, donc c'est très bien. Euh, et voilà, et c'est surtout euh, placé... Dans, dans un Benoît dans le chat nous dit que ce lieu est dingo. Ah, mais écoute, ah. Benoît Alors autant vous dire que comme enfin, j'ai déjà Comme déjà, j'ai pas la caméra. Autant vous dire que je m'amuse même pas à aller sur le chat parce que j'ai trop peur que tout <rire> se C'est pour ça que je fais ton assistant, je conclue un peu de ce que nous disent nos amis. Donc voilà, et ce qui était très important nous, aussi pour nous, c'était de... Et c'est ça qui est... est la raison qui a fait qu'on a mis beaucoup de temps à trouver c'est qu'on avait envie d'aller dans un quartier qui fait sens, parce que ça servait à rien d'installer un venti de café dans un quartier où on sentait qu'on n'allait pas être utile, où on sentait en tout cas que ce n'était pas aligné avec nos valeurs. Et donc, le dixième arrondissement, on a regardé d'autres arrondissements, mais le dixième arrondissement, et notamment là où est situé le café, c'est vraiment un emplacement où nous, on pense qu'on peut être utile socialement et on peut réussir économiquement. Et ça, c'est très important, les deux sont toujours liés. Donc, pour ceux qui ne visualisent pas vraiment l'endroit, il est vraiment au croisement de la rue du Faubourg-Saint-Martin et de la rue du Château d'Eau. On va dire à hein, même pas deux minutes à pied du métro Château d'Eau et peut-être deux minutes à pied aussi du métro jacques Sergent. On est collé à des gros marqueurs qui font que c'est une zone de chalandise vraiment intéressante pour nous. On est voisin de la mairie du 10e arrondissement. On est collé derrière le marché du 10e arrondissement, le marché couvert. On est près d'un coworking. On est collé à une école primaire maternelle. Et donc vraiment, ça, c'est des marqueurs qui font qu'il y a énormément de passages devant le restaurant et que c'est vraiment un, un endroit, un bout de quartier qui vit tous les jours et toutes les nuits. Donc, ce qui est très intéressant pour nous. Et on est très proche de la gare de l'Est qui accueille, je crois, 37 millions de voyageurs par an. Donc, c'est vraiment une gare qui draine énormément de, de, de gens au quotidien. Donc, sûr, voilà. je, me permets, je me permets juste de te couper. Il y a des, des gens dans le chat juste qui disent, il y a, a Joévin Canet qui dit, je confirme, super emplacement qui vaut de l'or. Jouer 20 canets, d'ailleurs, si, si tu es parent avec Guillaume, qui n'hésite pas à investir aussi. <rire> <rire> et, et, Audrey, et Audrey qui dit, euh, oui, ça a vraiment du sens de s'installer là-bas, ça correspond vraiment à l'état d'esprit du projet. Et les pompiers, thibault Et les pompiers, pompiers. Euh, euh, pompiers d'ailleurs, euh, c'est très Patchy sympa. il dit « perfect spot » aussi, parce que Patrick est bilingue, donc il s'exprime aussi en anglais. <rire> Mais du coup, les pompiers en plus, c'est assez marrant, parce que bon, bref, moi qui y vais de temps en temps, il… il euh, ils font des exercices de sport en plein air et donc tout le monde les regarde en train de faire leur traction donc enfin voilà, il y a un petit spectacle avec les pompiers qui est assez et, sympa et, et Cécilia aussi qui nous dit très bon choix, très bon choix ce lieu, je, je m'attarde une seconde sur Cécilia qui est une personne qui est extrêmement proche du projet, qui a monté une initiative à Bordeaux qui s'appelle Les Gratuits, euh, qui récupère euh, pas mal de, de, de denrées ou d'équipements et qu'elle va ensuite distribuer aux au sans-abri et Cécilia a créé cet asso Les Gratuits grâce à un poste au début sur le groupe de Bordeaux et ensuite elle a développé son projet, elle a une asso à qui on a donné les les 2% euh, ici euh, au café qui est très proche. Et vous voyez, c'est hyper intéressant parce que la boucle est dingue. On crée une communauté d'entraide. Il y a une personne qui décide d'aider un jour sur le groupe. Elle crée une asso en faisant ça. Et ensuite, quand on monte un menti de café à Paris, elle est là avec nous et elle souhaite investir. La boucle est quand même dingue. Cécilia… Est et, pour rajouter à, et pour rajouter à la boucle avec Cécilia pendant le, la période de Covid à Bordeaux on a, dis, on a décidé nous de, de préparer des repas dans le venti de café à Bordeaux qu'on donnait à des maraudes bordelaises et Cécilia a permis avec d'autres maraudes bordelaises et le concours du venti de café à Bordeaux de distribuer 4000 repas pendant le Covid à des personnes qui étaient donc à la rue et très isolées pendant cette période donc bravo à Cécilia pour, pour tout ce que tu fais avec nous euh, sur Bordeaux et merci de croire au projet de nous rejoindre sur Paris. Euh, donc voilà, donc pour finir sur le lieu juste, euh, donc là l'emplacement, vous voyez, il est, il est cool. Euh, le lieu est très fonctionnel, pas beaucoup de travaux. On a prévu de faire 200 000 euros d'investissement au niveau des travaux et des aménagements pour la simple et bonne raison qu'on a envie de lui donner un petit coup un petit coup de rafraîchissement euh, sur, des, des, sur quelques endroits du lieu, il y a notamment un endroit qui va concentrer pas mal d'efforts, qui est le bar, puisque aujourd'hui ce lieu est identifié avant tout comme un, on va dire, un restaurant bistronomique. Euh, et nous, on a envie d'en faire un lieu, on va dire, plus convivial, où les gens se mêlent un peu plus à l'intérieur. Et donc, on a envie de replacer le bar un peu au centre du restaurant. Enfin, quand je dis au centre, c'est-à-dire, on a envie que le bar soit proche de la terrasse et face à l'entrée quand vous rentrez. Aujourd'hui, le bar est un petit peu caché derrière des poteaux, donc, voilà pourquoi on décide de, de, de, de changer l'emplacement du bar, mais c'est un lieu qui est très fonctionnel, tout est aux normes, et donc pour revenir par enfin, le comparatif par rapport à Bordeaux, il fait 240 mètres carrés, donc il est trois fois plus grand. Il y a une extraction pour faire de la friture et donc pour pouvoir vraiment s'exprimer au niveau culinaire comme on a envie de le faire et ne pas être bridé. Il y a une licence 4, chose qui nous manque aujourd'hui à Bordeaux. Donc, on aura une licence 4 pour faire des soirées, pour faire des cocktails. Donc voilà, Il y a plein de curseurs dans ce lieu qu'on n'avait pas à Bordeaux euh, qui nous permettent d'envisager une exploitation encore meilleure que celle de Bordeaux. Donc, voilà. Euh, ce qui est important, c'est que le 10e arrondissement est aussi un quartier avec beaucoup d'acteurs associatifs, avec beaucoup d'associations de, de riverains qui sont très engagées. Euh, et donc, ça, c'est un super terreau aussi pour nous, pour créer du lien, créer des contacts avec ces associations de quartier et euh, voir avec elles comment on peut essayer de les aider, comment notre lieu peut être un lieu ressource et surtout pour, comment on peut créer des partenariats avec elles pour que notre lieu puisse avoir les mêmes concepts à Paris qu'à Bordeaux. Et donc, bien évidemment, dans le anti-de Café à Paris, euh, il y aura les 2% du chiffre d'affaires qui seront reversés tous les mois à une association qu'on choisira avec vous, puisque tous les mois, on vous soumettra une liste d'associations et ensemble, on décidera quelle association à quelle association on va distribuer les 2% de notre chiffre d'affaires. Euh, il y aura les plats et cafés suspendus. Donc là, c'est pareil, on part sur, on va dire, les mêmes bases qu'à Bordeaux, même si le lieu est plus grand, on, on, on essaye d'être prudent, mais on va dire à peu près 5 à 6 000 personnes qui pourront venir consommer des plats suspendus euh, tout au long de l'année. Euh, on aura nos tablées solidaires du dimanche soir qui, pareil, on l'espère, accueilleront entre 80 et 100 personnes tous les dimanches soirs avec des dizaines de bénévoles qui nous aideront. Euh, et on aura, bien évidemment, le best-seller pour nos clients, c'est la carte de fidélité solidaire où quand vous venez manger chez nous cinq fois, le sixième repas sera offert à une personne euh, dans le besoin. Donc voilà, on retrouvera tous nos marqueurs qu'on a au Antide Café à Bordeaux. Euh, et pour finir, sur le lieu parisien, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pris là un lieu qui marche déjà, c'est-à-dire qu'autant à Bordeaux, on était sur une construction où on a dû, on a dû tout bâtir. Aujourd'hui, le bistrot Brune, euh, pour parler un peu au niveau des détails, euh, c'est une note sur euh, l'ensemble des réseaux sociaux qui est de 4,5 sur 5. Donc ça veut dire qu'il y a une offre de restauration qui est reconnue par l'ensemble des personnes qui sont allées manger dans ce lieu. Euh, donc, quand je vous dis une note moyenne de 4,5 sur 5, c'est sur plus de 600 avis. Donc, c'est vraiment euh, une note qui est assez intéressante euh, et qui montre que les équipes en place, notamment en cuisine, sont des équipes extrêmement compétentes, qui ont une, une, une, bonne, euh, une bonne offre culinaire et qui euh, cuisinent des choses euh, fraîches tous les jours avec des produits frais. Euh, donc voilà, nous on a eu l'occasion d'y manger plein de fois, vous vous imaginez bien, et à chaque fois, enfin, on n'a jamais été déçus et Bakari qui est le chef est vraiment une personne incroyable et surtout c'est un lieu qui marche économiquement puisque aujourd'hui sur l'ensemble des quatre derniers exercices si on enlève juste l'exercice Covid qui est l'exercice 2020 c'est un lieu qui faisait quasiment 1 million de chiffre d'affaires ils, ils, ils oscillaient entre 950 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires donc ça veut dire que c'est un lieu qui tourne c'est un lieu qui a tourné et donc c'est de de très bonne augure, puisque nous, on arrive avec un concept qui est fort, avec des marqueurs solidaires qui sont forts, on arrive avec une communauté, on arrive avec une expérience, on arrive aussi avec un staff euh, en qui on, on a extrêmement confiance, notamment Pauline, qui est aujourd'hui dans le col et qui sera, écoute. Qui nous écoute, qui sera la directrice euh, euh, du café, qui a euh, au moins 10 ans, euh, je ne veux pas trop la vieillir, mais qui a au moins 10 ans d'expérience euh, dans la restauration et qui a géré énormément de lieux. Euh, donc voilà, donc Forcément, nous, on est emballés. Tous les curseurs sont, sont, sont, sont au vert. On est bouillantissime. <rire> non, mais Donc, voilà. Voilà, il faut le dire. Oui, il y a et pas euh... mal de questions dans, dans le chat. Et comme dit euh, notre... Ah, il y a Meryl qui revient. Voilà, c'est bon. pour ça coup, coup, coup coup. Voilà. Bah ouais, que je rejoins, c'est moi qui me des questions. Il y a des gens qui posent des questions, et du coup, voilà, Meryl disait dans le chat, on, on va y répondre ensuite. Ouais, okay. c'était bah, passionnant, donc je vous ai laissé. Meryl, on ne euh, t'entend euh... pas. Allô Houston, tu n'as pas ton micro. Si, si, si, si je pense ah que c'est le côté euh, souci technique parisien. De chez ah mince Pierre. Non ouais. T'entends pas Est-ce que tu m'entends Christian Je t'entends. Ah oui Ok. Ah, Désolée, c'est bon. Du coup, pour faire la transition, avant de prendre les questions, euh, vos différentes questions, peut-être euh, rappeler, enfin, euh, recentrer sur l'investissement et pourquoi aujourd'hui vous retrouvez Wanted Café euh, sur l'ITA.co euh, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'ITA, nous, on finance que des projets à impact et on permet aux particuliers d'investir dedans et de donner du sens à leur, euh, à leur argent. Et on sélectionne, du coup, euh, nos projets sur des critères et donc là, j'avais envie de vous rappeler les les, les, les raisons pour lesquels nous, on pense que c'est un bon investissement et pour lesquels vous, vous devriez investir. Après, je vous rappellerai les conditions aussi. Donc, pour nous, les... les Quatre principaux points en tout cas euh, pour lesquels on, on, on vous encourage en tout cas à investir, euh, c'est euh, le fait que Wanted est un acteur connu et reconnu avec une large reconnaissance médiatique, une forte communauté, un emplacement de choix euh, devant faciliter l'acquisition de clients et de partenaires associatifs et institutionnels ou, ou entreprises. Donc, ça c'est un élément important. L'autre aussi c'est l'expérience des cofondateurs et, et du premier Wanted Café. Euh, au final, il y, y a un modèle déjà établi et, et c'est le dupliquer. Euh, et donc, il y a déjà aussi euh, une, une équipe opérationnelle qui, voilà, qui va favoriser les, les chances de succès euh, du projet parisien. Ensuite, il s'agit quand même d'une activité économique traditionnelle, en principe euh, rapidement rentable. Euh, la reprise, elle concerne du coup un établissement, comme le disait Christian, qui est déjà opérationnel et, et bien noté. Euh, et enfin, bah, c'est l'impact social qui, que, que, qui vous a été présenté aussi précédemment, euh, déjà prouvé. Euh, le bon titre de favoriser la cohésion sociale sur euh, sur le territoire euh, à l'heure où l'isolement touche de plus en plus de Français euh, et notamment dans les grandes villes et notamment après le le Covid où où l'éloignement euh, s'est intensifié euh, sur pour beaucoup de personnes donc ces lieux de socialisation sont essentiels aujourd'hui euh, dans notamment dans les grandes villes pour les conditions avant de prendre les questions donc euh, on lève presque 450 000 euros, enfin, vente de presque 450 000 euros. Le ticket d'entrée il est à 100 euros. C'est important de le noter puisque c'est vraiment un choix aussi euh, que cet investissement soit accessible au plus grand nombre. Euh, et donc vous faites euh, le choix de, de prendre des parts, des actions dans, dans, dans l'entreprise, euh, ce qui vous offre potentiellement, enfin euh, plusieurs avantages. Le premier qui est euh, euh, la réduction fiscale. Donc vous pouvez réduire vos impôts grâce à cet investissement de 25 Donc par exemple, si vous investissez 100 euros, vous pouvez avoir euh, une réduction d'impôt de 25 euros l'année qui suit à condition de garder l'investissement cinq années. Ensuite, vous pouvez aussi euh, avoir euh, potentiellement une plus-value sur la revente de vos titres. Et ça, c'est les scénarios de sortie. Peut-être qu'on y reviendra, il y a une question qui l'aborde, euh, qui sont envisagées par le bon titre ce qui est privilégié pour garder aussi euh, euh, la pérennité du projet et l'essence même du projet. C'est un rachat par les, par les fondateurs. C'est ce scénario-là qui, qui, qui serait favorisé en tout cas aujourd'hui. Et on peut passer aux questions si c'est bon euh, pour tous les trois. Bon. Euh, du coup, on va faire bon. dans l'ordre parce que voilà, euh, on va on va on va faire ça comme ça. On va prendre la première question de Jordan, euh, qui va bah, justement qui parle d'un potentiel retour sur investissement. Euh, du coup, ce qui serait enfin qui serait euh, favorisé, c'est la revente de vos actions euh, a priori à partir euh, de 5 ans, si vous voulez garder la réduction fiscale, ça peut être plus, puisque c'est sous-jacent, en fait qu'on trouve un acheteur, leur acheteur serait potentiellement du coup les fondateurs, euh, mais d'autres scénarios peuvent être envisagés, mais c'est ce scénario-là qui serait retenu. Donc, vous entrez à un prix, et vous pouvez sortir un, un autre prix selon l'évolution de la valeur de, de, de, du, du fonds de commerce et de, de l'entreprise. Voilà un petit peu comment ça, ça, ça fonctionne. Pour le moment, pas de dividendes envisagé, mais voilà, euh, c'est quelque chose qui pourrait discuter dans les années à venir potentiellement, mais ce n'est pas le scénario qui a été envisagé. C'est vraiment cette plus-value-là, sur la revente de vos titres. Ensuite, on a une question... Que... Juste, juste, Meryl, euh, parce que je pense qu'il y a des... des euh, nous, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais je pense qu'il y a des gens qui ont... Enfin, qui pas trop l'expérience et tout ça. Et donc, peut-être juste pour le coup, il y a un souci, enfin, il y a un, une question de liquidité. Ça veut vraiment dire que, en gros, votre argent, il est bloqué pendant cinq ans. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez 100 euros, ces 100 euros, ils sont bloqués pendant cinq ans. Et que sur la base de ce qu'on fait, c'est à la fin de ces cinq années que vous pouvez récupérer, euh, du coup, un, un avantage si le café a performé. mais comme disait Meryl, voilà, c'est pas au fil de l'eau, c'est pas tous les ans. C'est ça. Et la rédu... en fait, la réduction d'impôt, elle, elle est immédiate. Donc, c'est peut-être ça déjà d'un point de vue financier. Euh, ça, c'est hyper important pour vous parce que il euh, y a cette, euh, en tout cas cette mobilisation de votre argent pendant cinq ans. Euh, donc, ça, il faut l'avoir en tête quand vous investissez. C'est une somme dont vous n'avez pas besoin à minima pendant les cinq prochaines années. Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux... Tu veux compléter Christian mais... Non, non, mais voilà, c'était ça. C est, c est, c est, je pense que c'est important pour la compréhension de, dire, de des gens de dire effectivement la réduction d'impôts c'est immédiate, Enfin, c'est l'année N plus 1 euh, à condition que tu gardes pendant 5 ans l'investissement et donc du coup de facto la conséquence c'est que ton argent est bloqué pendant 5 ans euh, et que tu n'as pas de retour sur investissement possible pendant les 5 premières années. Et il y a une question de Sandrine tout de suite sur le chat qui vient faire écho, comme ça on, on finit sur cette sur cette notion-là. C'est effectivement éligible aussi au PEA ou au pea qui est un, un livret sur votre banque, qui vous permet à la plus-value… En fait, c'est soit vous choisissez la réduction d'impôt, soit vous choisissez si vous avez un PEA ou un PEA-PME, euh, d'investir via, via, via ce livret, qui vous permet d'être exonéré euh, de la partie imposition quand vous sur la, la revente de votre titres, vous allez être imposé sur la plus-value, le PEA vous permet d'être euh, exonéré sur la partie impôt sur le, sur le revenu, euh, qui est à 12,8%. Sur 30%, ça vous fait combien 12,8%. Donc vous payez plus que, que 17,2%. Donc ça, c'est important. C'est un choix fiscal que vous faites soit l'un, soit l'autre. Ça dépend si vous avez déjà un livret ouvert. Je pense que Sand voilà. Sandrine dit que c'est bon. Elle a eu sa réponse. Euh, voilà. On peut passer du coup à la question de Pat. Pachi, j'espère que je le prononce Parce bien. Que... Pachi, donc ça vient du sud-ouest peut-être. Ah. Et euh, du Canada. c'est assez et bizarre. Du, Canada. Euh, du coup, qui pose deux questions. Pouvez-vous détailler le plan à long terme de ce café à Paris? Euh, J'imagine qu'il est créé pour perdurer dans le temps. Euh, après on passera à sa seconde question, peut-être, dans un second temps. Oui, alors c'est le plan. peut-être qu'on en, en a un petit peu parlé. Je ne sais pas quand est-ce que uh, Pachi t'a posé ta question. On a un petit peu évoqué uh, ce qu'allait ce qu être le café à Paris, de toute façon. Comme nous, à Bordeaux, on, y est, on est là depuis trois ans. Et, et, et, et sur la question de la durée, du temps et du long terme, pour nous, ce café… Uh, euh, ce, ce café à Paris, il est, il est hyper important parce qu'il vient placer vraiment Wanted euh, sur, euh, sur la capitale. Et aujourd'hui, on n'a pas, pas eu trop, trop, trop le temps d'en parler, mais on est aussi sur des lieux qui sont plus grands. On est sur des lieux euh, qui, euh, qui ont une autre ambition. Euh, sur Bordeaux, euh, là, on a ouvert un lieu éphémère qui s'appelle Radeau. Vous pourrez aller regarder, il y a pas mal d'articles dessus. Euh, où on veut développer un projet avec un café, mais aussi avec d'autres acteurs, euh, sur des questions de la réinsertion, euh, de, de, de, de la seconde vie, enfin, bon, on, a, on, a, on a pas mal de choses comme ça. Du coup, euh, pour répondre à cette question sur le long terme sur, sur Paris, on est persuadé que le fait d'ouvrir sur Paris ce vantit de café va être aussi une porte vers d'autres projets, une porte vers des projets qui ont plus d'ampleur et plus d'impact. Donc, clairement, euh, l'investissement que, que vous consentirez à faire sur ce projet-là, il amènera d'autres choses. Je pas, Christian, si tu veux compléter sur cette question. Et, et, et peut-être plus se recentrer sur le café à Paris. C'est important ce que disait Meryl, c'est que dans cinq ans, donc il y a plusieurs scénarios de, de, de rachat de vos titres. Et le scénario qui est privilégié, et je vais vous expliquer la raison, c'est que ça soyons nous qui rachetions vos titres, euh, pour la simple et bonne raison que. Nous, c'est un peu bizarre, mais comme on crée des lieux qui créent du lien euh, dans les quartiers, on n'a pas du tout de vocation à les vendre, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas d'opération financière et on se dit pas « on va créer un anti de café, nous, derrière, pour pouvoir faire une plus-value à la revente ». Donc, en fait, c'est pour ça que l'option privilégiée de rachat, c'est qu'on rachète vos titres à vous, puisque nous, notre intérêt, c'est de s'inscrire dans la durée dans le 10e arrondissement et que ce lieu… Euh, deviennent euh, l'emblème de, de la Wanted Family à Paris dans le dixième et en espérant, comme dit Jérém, que potentiellement d'autres cafés naissent à Paris ou en province, ou même que ce café à Paris nous permette d'ouvrir des lieux plus ambitieux à Paris ou en province. Mais sur le Wanted Café à Paris, vraiment, celui sur lequel on, euh, vous êtes en train euh, d'investir, euh, en tout cas de réfléchir à investir avec nous, euh, notre idée, c'est pas du tout dans six ans, 7 ans, 8 ans, euh, de le revendre, genre euh, avec Jérémy et Luc, nous on espère qu'on mourra et que ce café existera toujours et qu'il s'appellera toujours le Anti de café, puisque notre mission première, c'est de créer un lieu euh, qui crée du lien social et, et, et un lieu qui impacte le quartier, donc ça n'a pas de sens pour nous d'acheter, pour revendre euh, et pour s'installer ailleurs. Donc, voilà. Peut-être que je peux compléter sur la partie financière, euh, sur la partie valeur en fait euh, de, des actions euh, que vous allez euh, prendre et la valeur de, de l'entreprise en fait sur sur un business comme euh, comme celui-là, c'est assez facile de valoriser puisque c'est euh, c'est généralement indexé sur euh, sur la valeur du fonds de commerce. Euh, et ou parfois aussi sur le chiffre d'affaires potentiel avec un multiple. Donc en fait, euh, ce qui peut aussi vous rassurer, c'est que le fonds de commerce acheté, il est dans un quartier euh, euh, parisien euh, qui aujourd'hui n'est pas sur une tendance, c'est plutôt sur une tendance à, à, à prendre de la valeur, euh, et en tout cas sur une vision plus ou sur du moyen terme, ça, ça prend cette tendance-là. Donc, vous achetez aussi, bah, du coup, des actions dans un, dans un business avec un fonds de commerce, c'est beaucoup plus tangible que d'autres activités, euh, et notamment sur, la, sur, la, sur le calcul de, de la valeur de, de l'entreprise. Voilà, c'était pour, pour ajouter cette notion-là. Et, et pour préciser juste, Méryl, sur ce que tu viens de dire, aujourd'hui, en gros, euh, si on se place avant Covid, la dernière année d'exploitation avant Covid, le fonds de commerce avait fait 965 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Nous, aujourd'hui, on le rachète 1,5 million. Euh, donc, ça, c'est le prix qui a été négocié avec le vendeur. Il faut savoir que aujourd'hui, sur Paris, quand vous achetez un fonds de commerce euh, extrêmement bien placé dans un quartier comme le 10e arrondissement, généralement, le prix d'achat, ça peut correspondre à 1,2, à 1,5 ou 1,6 fois le chiffre d'affaires. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous vous rendez compte, en fait, qu'on achète à un très bon prix. Euh, et du coup la raison est, les raisons sont multiples c'est un, on a été extrêmement rapide, c'est à dire qu'on l'a visité l'après-midi, on a donné quasiment notre réponse euh, pour pouvoir l'acquérir euh, deux, on a été euh, pendant deux ans en contact avec plein d'agents immobiliers et je remercie ici Fred, notre agent euh, qui a compris euh, notre budget, qui a compris nos envies et qui a réussi à trouver un vendeur avec lequel on s'est super bien entendu. Et en fait, à la fois le vendeur est super content de vendre à ce prix parce qu'il a vendu hyper vite. Et nous, on est hyper content d'acheter à ce prix parce qu'on pense que potentiellement, ça vaut un peu plus que ce qu'on a acheté. Et quand vous avez les deux parties qui sont contentes, c'est là où vous avez une bonne opération et une bonne opération d'acquisition. Voilà, donc... Donc juste voilà pour vous dire qu'aujourd'hui, le prix auquel on l'achète, nous, on le sait, on a rencontré plusieurs personnes sur Paris, parce qu'on a notamment commencé à solliciter des gens pour les travaux, des gens pour euh, être fournisseurs, et toutes ces personnes ont eu la même réaction. Euh, le prix auquel vous l'achetez est un prix qui est extrêmement intéressant. Et dernière chose aussi que j'ai pas dite et qui se retrouve euh, dans le, le prévisionnel et le bilan d'exploitation, et qui est une chose qui est énormément importante quand on exploite un fonds de commerce sur Paris, c'est le loyer. Aujourd'hui, toutes les affaires qui, pendant la crise du Covid, ont énormément souffert, sont des affaires qui avaient des loyers complètement exorbitants. Puisque, en fait, pendant très longtemps, c'était la course au fonds de commerce, la course au mètre carré, et du coup, ben il y avait une surenchère sur les loyers. Nous, aujourd'hui, on a un loyer annuel de 40 000 euros pour 240 mètres carrés, c'est un loyer quasiment jamais vu dans un quartier comme celui-là. Toutes les personnes à qui on a fait visiter le lieu et qui sont dans la profession nous ont dit que limite, ce qui avait le plus de valeur, c'était le loyer qui était attaché à ce fonds de commerce. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'au quotidien, on a une charge d'exploitation qui est une charge beaucoup plus légère que des concurrents à nous qui sont très, très proches. Et donc, ça nous permet aussi bah, du coup, de pouvoir l'exploiter sans une pression financière de loyer euh, énorme. Donc voilà, les gros avantages sur cette opération sont un le prix effectivement où euh, voilà ça, on, on a on a fait quelque chose je pense de très intelligent avec le vendeur et, et tout le monde est content et, et je pense qu'on est en dessous du prix du marché euh, et un le loyer qui pour le coup est vraiment mais un avantage euh, euh, au quotidien euh, qui, qui va qui va se ressentir dans l'exploitation. Il va, être bloqué, mais oui. le, il va être bloqué le loyer ou on a une question sur le chat, juste pour euh, finir cette, cette, cette ouais discussion. Alors, le, le loyer n'est pas bloqué, il est c'est un bail commercial 369, donc c'est une augmentation triennale, sauf que c'est une augmentation qui est calculée sur euh, un indice euh, des loyers euh, commerciaux. Euh, donc, c'est des loyers qui évoluent très faiblement. Euh, par exemple, euh, je pense que euh, sur euh, une... Euh, voilà Une période de 9 ans, si le loyer prend 3000 euros de plus, c'est vraiment le maximum. Donc, euh, donc, voilà, donc ouais. Christian, tu vois pas, mais on, on a quelqu'un sur scène pour poser si, toutes si, les je questions. Vois. Je vois, vois, bon, oui, c'est Je vois une Bonjour. moustache. C'est la belle moustache de Patchy. Bonjour. Ouais, c'est Movember, hein, ce n'est pas un nouveau style. <rire> Mer, merci à tous. Bonjour les gars. Bonjour Meryl, Allez. enchanté. Enchanté. Ouais, j'ai J'ai ouais, été invité, donc euh, je me suis permis de. de Mais venir, tu fais bien, hein. tu es ici chez toi, mon cher Patchy. Merci. Euh... Ouais, donc vous avez répondu. Merci hein, d'avoir répondu aux, aux, aux premières questions euh, et merci d'avoir répondu à la question sur, sur le bail. Euh, j'ai lu ensuite dans le document, excusez-moi, hein, j'ai vu qu'il y avait un document d'investissement qui avait été mis à disposition euh, sur la plateforme Lita. Donc j'ai regardé aussi un petit peu en, en parallèle et vous avez déjà répondu à ce bail, à cette question. J'imagine le, le bail, c'est un bail 369 classique. C'est ce que tu as expliqué, Christian Exactement. 369 classique qui a l'avantage d'être un bail qui est euh, renouvelé à fin 2020. Donc il est un bail qui est quasiment neuf. Okay. Ouais, très bien. Et donc, euh, merci d'avoir répondu aussi euh, aux, aux questions euh, sur, euh, sur le, si le bail était capé ou pas. Je me permets juste de revenir euh, sur une autre question. Donc, vous avez mentionné que vous voulez lever 450 000 euros. Euh, et donc, du, du coup, le reste, ça va être financé par euh, de l'emprunt bancaire Exactement. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, c'est une très bonne question, puisque en fait, on vous demande d'investir, mais nous aussi, on investit. Yes. Euh, donc aujourd'hui, pour que vous le sachiez, euh, nous, Antid, on investit 200 000 euros, qui historiquement sont les 200 000 euros euh, que, enfin euh, c'est une, une partie de la somme que nous avait allouée Facebook yes. il y a quelques années en, en disant qu'on était une des communautés les plus impactantes sur sa plateforme. Donc pour euh, l'affaire courte, nous, ces 200 000 euros, c'est un gros investissement pour nous. On n'a jamais investi autant d'argent, mm -hmm. comme vous comme vous le savez, ben, on n'a pas de patrimoine, on n'a rien. Donc, on investit avec vous, on met toutes nos billes avec vous dans ce café. Euh, on y croit dur comme fer. Donc, ça, c'est. Ça donne confiance aux investisseurs. Donc, <rire> voilà. Donc, nous on, nous, on met ces 200 000 euros. Euh, on, on emprunte aussi à titre personnel chacun 10 000 euros parce qu'on a une possibilité d'emprunter chacun 10 000 euros euh, de manière personnelle. Donc, on va aussi, euh, nous, s'endetter à titre personnel, même si c'est sur un petit montant. Mais ce petit montant, il est lié au fait que. Ben, on n'a pas d'énorme patrimoine donc euh, voilà on peut pas emprunter beaucoup à titre personnel euh, et derrière effectivement il y a un investissement qui va être euh, donc il y a les 450 000 euros de l'État et ensuite mm -hmm. derrière il y a de la dette donc cette dette aujourd'hui elle est coupée en deux il euh, y a une partie de la dette qui va être une dette bancaire euh, okay. donc aujourd'hui on a consulté trois banques euh, et euh, pour, en gros, c'est environ 600 000 euros qu'on demande, un tout petit peu moins, mais environ 600 000 euros qu'on demande euh, à, à l'une de ces trois banques, ou en tout cas à ces trois banques, et on verra qui qui nous dit oui. Ils sont actuellement en train d'étudier le dossier. Et il y a un 200 000 euros, euh, un reliquat de 200 000 euros qui là, c'est au choix, euh, soit sera financé par France Active, euh, donc France Active qui est un, un organisme qui aide euh, des euh, projets euh, à fort impact social, donc soit c'est financé par France Active, soit c'est financé par euh, un prêt qui nous sera accordé par un partenaire qui sera un brasseur, euh, et donc soit l'un soit l'autre, la raison elle est simple, c'est que nous on a sollicité France Active, mais aujourd'hui pour être tout à fait transparent, euh, en gros, il y a une question juridique qui se pose avec France Active, c'est est-ce que France Active va décider de nous financer alors qu'on est une société euh, SAS à mission, c'est-à-dire qu'on sera une okay. SAS classique, mais avec une mission et une visée sociale, puisque ça, ça inscrit dans nos statuts. France Active aujourd'hui se demande s'ils si sont capables de financer de telles sociétés ou s'ils peuvent financer uniquement des sociétés ESUS qui sont des sociétés labellisées euh, économie sociale et solidaire, avec un parcours beaucoup plus long, il faut un an d'existence. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être labellisé ESUS, puisqu'on est en train de créer la société, et donc France Active regarde s'ils peuvent quand même nous financer. Si jamais France Active ne peut pas nous financer pour des raisons juridiques, nous on s'est baqué avec notre brasseur, qui prendra euh, à sa charge 200 000 euros d'emprunt, euh, histoire d'être sûr. Ok. Merci. Et donc, et, et et donc vous... juste pour préciser, euh, en gros, pour vous donner, on a 45% d'apport entre vous et nous, c'est-à-dire entre l'ITA et nous, et on a 55% en gros d'emprunt bancaire avec différents intervenants. Et le 450 000 euros des co-investisseurs via l'ITA, c'est un plafond ou si vous recevez euh, 560 000, du coup, ça vient réduire l'emprunt bancaire ou euh, l'emprunt euh, tiers via euh, France Active ou le partenaire c'est une excellente question. Aujourd'hui, 450 000 euros, c'est capé. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est le il montant. Aura pas plus. Exactement. Okay. En gros, aujourd'hui, pour que vous le sachiez, il y a beaucoup plus d'intentions d'investissement que les 450 000 euros. En gros, aujourd'hui, on est à euh, 660 000 euros, je crois, d'intentions d'investissement. Euh, et nous, on a besoin de 450 000 puisque c'est des PV d'AG d'augmentation de capital qu'on a fait et c'est le plan de financement qu'on a proposé aux banques. Et pour la simple et bonne raison aussi qu'il y a un moment, la dette bancaire, ça coûte moins cher, que c'est quand même intéressant d'aller lever de la dette. Et donc, du coup, il ne faut pas trop euh, faire rentrer d'investisseurs. Merci, très clair. Juste une euh, un, un, un petit détail sur la dette bancaire. Sur la dette bancaire, euh, bon, j'imagine que c'est en cours de, de discussion, mais euh, vous partez sur un taux fixe, un taux variable euh, alors, a priori, a priori, ça sera un, un, un taux fixe. Euh, on n'a pas encore les retours. Euh, pour être tout à fait franc avec vous, on a demandé un différé de remboursement de six mois pour pouvoir euh, voilà. lancer l'activité euh, enfin, de manière tranquille, pouvoir aussi euh, faire les travaux sans avoir la charge de l'emprunt dès le début. Cool. Euh, et a priori, on va voir ce que vont nous proposer les banques. Mais euh, oui, a priori, ça serait un, ça serait un taux fixe. Le, le, les travaux, désolé, je rebondis sur un sujet, vous non, vous mais... dites de me taire euh, et d'arrêter les... questions. <rire> hein. non, non mais, mais c'est très intéressant et c'est l'occasion ah, ben, d'avoir des réponses claires. Hein. Mais euh, les, les travaux, euh, on part sur quoi Genre c'est 200 000 euros, d'accord, il, il faut changer le bar, ça on l'avait compris, mais on part en termes de, de, de, de, de durée, de c'est quoi C'est okay. deux mois plus un mois de retard comme d'hab Ou, ou en, eh ben, t as, t as le nez creux. Alors déjà, les travaux, c'est exactement, exactement 150 000 euros, euh, vraiment mais... de travaux purs et 50 000 euros d'aménagement on va dire plus décoration tout ça euh, et sur les travaux purs effectivement on est sur deux mois en gros on est sur un trois mois mais en gros c'est un deux mois et demi et 15 jours de retard ouais. euh, voilà et c'est le cabinet d'architecte qui nous accompagnera ce sera le cabinet mdg euh, qui est un cabinet sur euh, euh, bordelais qui a fait euh, énormément de réalisations à bordeaux mais aussi en france ils ont déjà visité le lieu, ils sont déjà en train de plancher sur les plans, le nouvel aménagement. Parfait. Et ils ont bossé sur de la restauration. Ils ont oui, fait ils de ont la, restauration. Sur la restauration. Ouais. Et Meryl oui. Tu veux que je finisse toutes mes questions pour ensuite partir ou je pars maintenant et je, je reviens si y d'autres questions bah, Non, tu peux poser la, la, les dernières. Oh. Juste, je voulais intervenir sur une notion dont on a parlé, c'est les intentions d'investissement. On a eu quelques réactions suite à ça. En gros, il y a de la sursouscription actuellement, mais avec l'expérience que l'on a à l'ITA, on a aussi un pourcentage de personnes qui ne transformeront pas puisque... La précollecte a duré quelques mois, certains ne se sont pas reconnectés, etc. Donc, sur cette base-là, a priori, si vous êtes réactif et que vous investissez bien euh, à partir de 15h30, il n'y a pas de problématique pour que vous puissiez avoir votre place à l'investissement. Euh, voilà, on a l'habitude de gérer ça. Euh, quand on est sur de la sous souscription si on commence à faire euh, le choix de privilégier certaines personnes, en fait, on se rend compte qu'on euh, met beaucoup plus de temps et in fine, voilà, on doit devoir chercher la seconde vague et la troisième vague. Donc voilà, on a fait ce choix-là, mais a priori, si vous êtes assidu et que vous suivez bien le mail de top départ, vous recevrez un mail de ma part, euh, vous investissez, il n'y a pas de problématique, vous aurez votre place. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que plein de gens euh, sont intéressés et ont envie de nous accompagner. Donc nous... On a, enfin, comme l'a dit Jérémy, on est, on est vachement ému et ça nous a fait vachement plaisir et c'est cool de voir que ce qu'on propose, les valeurs qu'on défend et même la vision de l'économie et de la restauration qu'on défend, il euh, y a plein de gens qui ont envie de s'engager dedans. C'est vrai que comme dit Meryl, maintenant voilà, il y a un enjeu, il faut que tout le monde transforme son intention d'investissement et, euh, et on espère du coup bah, que aujourd'hui et demain euh, la, la campagne va, va, va se lancer rapidement euh, afin que voilà, ça soit bouclé le plus vite possible et que vous vous êtes 69, là, au moment où on se parle, eh ben, que vous, là, les 69, ben, vous puissiez être avec nous dans le bateau et que, et que vous ne ratiez pas le coche. Ça, bah, ça serait bien, très je pense que... Le projet on... est très bien, très, bien, très bien expliqué. Un grand merci, Pachi. Je pense que ça serait bien qu'on prenne des questions aussi d'autres personnes. Rachid oui. l'a dit à sa manière, mais euh, oui. voilà. Bon, bah, on reviendra peut-être, Pachi, si on a un ouais. peu de temps. Mais on va, merci on va en te tout connaître. cas, Pachi, pour ton soutien. Problème. Merci euh, beaucoup. Vous pouvez me déconnecter je sais Oui, c'est bon, comment... je vais le faire. Bah, j'aimais je... bien cette tête. Euh, du coup, on va prendre les questions. C'est vrai que bon, on essaie de faire parler tout le monde, mais euh, voilà. Après, Prépatie a sûrement aussi posé des questions que vous, vous posiez aussi, mais c'est important de faire parler tout le ça. monde, euh, effectivement. Euh, alors, si on prend dans l'ordre, euh, on a une question de Marine. Après, il y en a quand même beaucoup, il faudrait les regrouper. Mais quelle était euh, la question de Marilyn Quel était le retour sur l'instrument sur le précédent café euh, je pense pas que vous ayez fait l'opération de faire du financement participatif auprès des particuliers. Voilà, Et puis l'établissement a à peu près 3-4 ans, c'est ça ah, Il a voilà, il a trois ans. ans. Tout ce qu'on qu peut dire, c'est que voilà, nous la, la première année, le premier exercice qui était un exercice hors Covid, euh, comme vous l'avez dit, c'est un investissement global de 165 000 euros. Le premier exercice, on a fait 467 000 euros de chiffre d'affaires. On était bénéficiaire. On était bénéficiaire en plus. Euh, alors qu'on donne, du coup, comme vous, enfin, on a toute notre vocation sociale, donc on est bénéficiaire en ayant notre vocation sociale, donc on intègre bien ça. Et euh, même pendant l'exercice Covid, c'est-à-dire avec, je crois, on a eu six ou sept mois de fermeture, on a également été bénéficiaire, avec un chiffre d'affaires qui était moindre, euh, on était aux alentours de 200 000 euros, je crois, euh, mais on était quand même bénéficiaire. Donc, on a réussi à passer la tempête Covid, euh, ce qui nous a, du coup, d'ailleurs, donné l'envie et donné des ailes pour euh, continuer cette aventure des cafés, et notamment... Euh, partir à Paris. Mais ça, tous ces détails-là, je pense, sont expliqués dans le dossier d'investissement qui est très bien fait euh, par les équipes de l'ITA. Donc, vous avez, je pense, les chiffres euh, du café à Bordeaux euh, oui, avec les, mont voilà, les montants qui sont reversés aux assos, le nombre de repas et euh, nos chiffres d'affaires. C'est beaucoup je... plus facile à, à, à évaluer dans le sens où il y a déjà l'historique de Bordeaux, donc vous avez cette visibilité, alors que si c'était euh, une création euh, de rien sans, sans, sans précédent, c'est difficile à, à transposer. Je, je, me, permet, je me permets, de, Meryl, si tu me permets, je, je réponds à la, à la question de Marion euh, rapidement, euh, qui, qui parle d'une animation de communauté d'investisseurs et d'investisseuses. Parle notamment du projet de, tu, tu parles notamment, Marion, du projet de Social Bar et aussi d'avoir une, une équipe et une animation de vous qui allez investir sur le projet. Évidemment, ça c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. On a envie que vous ayez une relation privilégiée avec, avec nous. On a envie de, euh, que vous fassiez partie de la construction et de l'animation de ce, de ce lieu. Donc évidemment, euh, ce n'est pas juste euh, investir et puis après plus rien. Nous, le but, c'est de construire avec vous et de créer euh, vraiment une aventure humaine avec vous. Donc évidemment, c'est quelque chose sur lequel on, sur lequel on travaille. Et pour compléter, il y a une question du coup de, de euh, Sabah qui dit quelle sera la, la cadence de communication sur l'évolution du café. Euh, il y aura un, alors, d'une part, il y a un suivi de l'ITA euh, via un système de reporting semestriel qui vous sera envoyé. Euh, vous serez aussi euh, interrogé lors d'assemblée générale euh, de, de la société dans laquelle vous investissez, qui, a investi, du coup, qui investira du coup dans le dans Wanted, Donc toute décision importante qui sera prise dans OneTit, vous serez consulté. Euh, et du coup, comme le disait Jérémy, euh, pour les pour les pour ce type de projet-là, des animations de communauté sont, sont prévues et sont, sont en construction pendant la levée de fonds, mais n'hésitez pas aussi à envoyer vos, vos, vos, vos propositions aussi. Carrément. Euh, puis sur sur l'animation de communauté, je pense qu'on a fait un, un tout petit peu nos preuves, donc ne vous inquiétez pas, C'est vous serez avec nous dans ce projet. Et, et j'en profite pour juste rebondir sur ce que disait Meryl. Donc, tous les six mois, effectivement, on a un reporting à faire euh, auprès de nos investisseurs et de l'ITA, qui sera un reporting à la fois financier, mais à la fois aussi un reporting d'impact. Donc C'est-à-dire qu'on viendra expliquer et étayer par des chiffres et des témoignages l'impact qu'on a pu avoir sur le quartier, et à la fois sur nos clients avec pouvoir d'achat et nos clients sans pouvoir d'achat, pour que vous puissiez ben, bien suivre l'évolution du lieu. Et comme vient de le dire Jérémy, de manière... Plus informel entre nous, euh, sûrement sur le lieu, mais peut-être aussi sur des espaces digitaux. On, pour, on communiquera, on fera des actions en, en, ensemble. Et on a notamment pour ceux qui ne sont pas encore dessus un groupe qui s'appelle Wanted Café Paris, qui est un groupe fermé où euh, vous pouvez que vous pouvez retrouver sur Facebook. Et il y a juste un mot de passe qui s'appelle Go Wanted. Et quand dans votre inscription vous écrivez Go Wanted, nous on vous inscrit dans ce groupe. Majuscule en majuscule, et du coup, une fois que vous êtes sur ce groupe, nous, c'est notamment un groupe qu'on a fait vivre depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, où on a donné des nouvelles de notre café à Bordeaux, on a donné des nouvelles du café à Paris, euh, on discute avec les membres. Et donc ça, c'est un groupe aujourd'hui où il y a 200 personnes, donc 200 personnes qui ont manifesté une intention d'investissement, et c'est une très bonne base pour créer un, un groupe Facebook où on pourra échanger ensemble et, et se donner des nouvelles régulièrement et discuter, en plus de discuter dans le lieu et de se voir physiquement dans le petit Café Paris. Il y a pas mal de pas mal de questions là. Je pense que si tout le monde est euh, si tout le monde a envie d'avoir. On peut regrouper les questions de Rachid. Euh, la -y, question c'est peut-être la question sur l'entité juridique euh, parisienne par rapport à l'entité juridique bordelaise. Comment le groupe se structure Et peut-être qu'on peut parler sur les prochaine création, comment ça se structurera. Et c'est la question sur laquelle je peux rapidement répondre, est-ce qu'une société peut prendre des parts Effectivement, une société peut prendre des parts, c'est juste que le parcours investisseur est différent et, les, et, les, euh, et la validation de votre profil investisseur sera un petit peu différente avec notamment les statuts de l'entreprise qui seront demandés euh, ou par exemple euh, le CABIS. Euh, donc voilà, vous pourrez, euh, vous pourrez investir, c'est juste que vous n'aurez pas la réduction d'impôt, puisque la réduction d'impôt concerne l'impôt sur le revenu et pas l'impôt sur les sociétés. Euh, voilà, donc si tu veux bah, prendre le, le relais, Jérémy, sur la première partie de la question, du coup. Ouais, sur la, sur la structuration, ouais. euh, du, du coup, sur la structuration, euh, nous aujourd'hui, euh, on, on, euh, on crée une société, du coup, qui s'appelle Waco Paris 10, euh, où en, les investisseurs, bon, ça va être très simple, ça sera une société qui s'appelle Wanted Nation, qui est notre société à nous, euh, où il y avait les fonds de Facebook qui étaient bloqués pour faire cette opération, nous trois, Jérémy, Luc et moi-même, du coup, avec un tout petit pourcentage à titre personnel, puisque comme je vous l'ai dit, on emprunte 10 000 euros chacun pour aussi être investisseur à titre personnel. Et euh, du coup, la holding Vita. Et donc ça, c'est les seuls investisseurs qu'il va y avoir. C'est la société Wanted, que l'on détient tous les trois à 100%. Nous trois à titre individuel et vous tous regroupés dans la holding Vita. Voici les seuls investisseurs qu'il y aura dans Waco Paris 10. Euh, voilà, donc... Pour le moment, Waco Paris 10 a uniquement vocation à exploiter le café parisien. Euh, nous, en gros, on a une, notre société en haut qui s'appelle Wanted Nation, qui, détient les parts de, de, de, qui détiendra les parts de nos futurs cafés. Euh, se posera peut-être la question pour nous, dans un temps plus éloigné, de est-ce qu'on fait rentrer des investisseurs avec nous dans cette société euh, qui s'appelle Wanted Nation Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, nous, on avait vraiment envie déjà de tester dans un café sur quelque chose de vraiment concret euh, et dans une, une société qui va exploiter le fait d'avoir des investisseurs avec nous parce qu'on trouvait ça plus ludique, on trouvait ça plus facile aussi de maîtriser l'impact dans un lieu unique et précis. Donc voilà, donc pour le moment, vous investissez dans la société qui va exploiter le café Bistro Brune, qui est une société qui est nouvelle et qui s'appelle le Waco Paris J'espère que j'ai répondu euh, à la question. Il y a beaucoup de questions sur les conditions d'investissement. Euh, je, je les ai toutes listées. Peut-être qu'on peut faire un petit point euh, en cinq minutes, surtout qu'on arrive à... Alors l'heure, euh, peut-être, euh, bah, du coup, pour résumer, euh, donc, en gros, il euh, y a une question de Thibault qui demande s'il n'y a pas de dividendes que deviennent les bénéfices. Vous l'avez un petit peu abordé aussi sur la partie associative où vous allez reverser une partie aussi à des associations. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être répondre à cette question Après, moi, j'enchaînerai sur plus les conditions d'investissement où il y a beaucoup de questions qui, qui font référence à ça. Euh, alors, ben, très bien. Donc, effectivement, effectivement, euh, le venti de café, comme on l'a dit, il reverse déjà 2% de son chiffre d'affaires à des associations tous les mois. Donc, c'est même pas le bénéfice, c'est on reverse une partie de notre, de notre chiffre d'affaires. Donc, déjà, ça, il faut se rendre compte que nous, sur les premières estimations qu'on a faites, ça va représenter entre 15 et 20 000 euros par an qu'on va distribuer à 12 associations différentes. Donc, euh, le 15 ou le 20 000, il faut le diviser par 12, mais en gros, voilà. Euh, donc ça, déjà, euh, ça prend une partie des bénéfices qui auraient pu être gérés si on n'avait pas euh, cette vocation sociale. Idem sur les cafés suspendus et sur les tablés solidaires, il faut savoir que ça, ça a un coût, euh, puisque, en fait, par exemple, pour les cafés suspendus ou les plats suspendus, euh, c'est un système où les clients du café vont pouvoir donner 5 euros, ou les clients du café vont pouvoir donner 1 euro, euh, 1 euro pour avoir un café, donc 5 euros le plat et 1 euro pour le café. Donc ça, en fait, c'est un prix très faible que nous, on, on, on estime pour que les gens soient incités à payer des plats et des cafés suspendus, et pour que ces plats et cafés suspendus soient offerts à des personnes en situation de précarité. Néanmoins, ce prix de 5 euros et ce prix de 1 euro ne couvre pas l'intégralité des frais du café et viennent détériorer les marges que l'on peut faire par rapport à des plats qu'on vendrait 12 ou 13 euros ou par rapport à un café qu'on vendrait 1,50 ou euros. Donc ça aussi, ça vient légèrement euh, baisser la possibilité de faire des bénéfices, mais c'est normal, c'est parce que c'est notre vocation sociale. Ce qui par contre fait augmenter potentiellement la génération de bénéfices, c'est le fait que comme on a une vocation sociale, comme on a un café qui a du sens, comme on a un café qui crée du lien, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent consommer chez nous et qui n'auraient peut-être pas consommé chez nous si on n'avait pas tout cet impact. Donc, en fait, c'est juste que c'est un savant mélange entre euh, ça nous coûte un peu plus cher, mais en même temps, il y a des gens qui viennent chez nous parce qu'ils ont envie de participer à cette action. Tout ça nous permet à Bordeaux d'être bénéficiaires. À Bordeaux, la structure est trop petite euh, pour que les bénéfices, on va dire, soient gigantesques. Donc, à Bordeaux, vous verrez dans le dossier d'investissement, avant qu'on... Avant, dans le bilan, avant qu'on donne les 2% aux associations, on était aux alentours de 10 000 euros de bénéfices sur nos deux exercices, même l'exercice Covid. Euh, une fois qu'on avait donné les 2% aux associations, ce bénéfice forcément descendait, euh, mais on restait bénéficiaire. Et donc, sur Paris, si jamais on fait des bénéfices, ce qui est possible euh, et ce qui même va arriver, puisqu'en fait, on a un lieu qui est trois fois plus grand, on a un meilleur emplacement, on a une licence 4, on a une fraction, tout ce que je vous ai expliqué. Euh, pour le moment, on ne l'a pas encore modélisé. C'est-à-dire que si on fait des bénéfices, c'est un super bon scénario et on est trop content. Donc, il y a une partie des bénéfices qui servira certainement à stabiliser la société et à se créer un matelas de trésorerie au cas où il y aurait des coups durs ou même financer des investissements. Il peut y avoir une partie des bénéfices qui peut servir potentiellement à acquérir un autre lieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas euh, euh, éluder. C'est tout à fait possible. Et de toute façon, dans tous les autres cas, c'est-à-dire même il peut y avoir une partie des bénéfices qu'on pourrait décider de distribuer en dividende, mais de toute façon, ça, ce seront des décisions qu'on prendra avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour nous, c'est compliqué de vous répondre à cette question puisqu'on ne connaît pas encore le montant des bénéfices et surtout on co-construit ce lieu avec vous et on sera actionnaire ensemble, investisseurs ensemble et copatron ensemble. Donc ça, c'est des décisions qu'on prendra en assemblée générale avec vous et on décidera à partir d'un certain montant de bénéfices, ce qu'on décide de faire avec ce bénéfice, donc vous déciderez avec nous de l'allocation des bénéfices. Et bien évidemment, on espère qu'il y aura le plus de bénéfices possible et qu'on pourra faire des choses extraordinaires avec ces bénéfices. Top. Merci beaucoup Christian. Je on va peut-être aller à. Un, à ouais, désolé, non, je non, suis un peur. peu. Mais... Non non non. Pour que tout le monde ait les réponses, j'ai vu qu'il y avait des questions essentielles pour, pour, pour après que les personnes puissent investir. Euh, pour conclure en gros euh, je condense un peu toutes les questions que j'ai vues euh, si dans cinq ans vous souhaitez revendre vos actions c'est une décision collective euh, puisque vous faites partie d'un collectif euh, logé dans une holding d'investissement qui investit dans la société euh, et donc ça sera décidé en assemblée générale vous ne pourrez pas enfin euh, vous pourrez pas a priori euh, sortir seul sauf si vous trouvez un acheteur euh, pour rejoindre pour racheter vos actions euh, mais euh, toute la partie juridique, ce sera à vous de la gérer. Donc, vaut mieux la gérer collectivement. C'est une aventure collective, Antine. C'est ça, exactement. <rire> euh, mais en collectif, vous êtes aussi plus fort puisque enfin, voilà, vos intérêts enfin, pèsent plus. Donc, euh, voilà. Et l'Ita est là aussi pour euh, accompagner et, euh, et notamment sur les meilleures décisions qui vous concernent euh, pour que toujours les, les avantages des actionnaires soient, soient, soient respectés et que ce soit le bon scénario pour vous. On est là aussi pour faciliter votre représentation. Euh, enfin, techniquement, on peut investir jusque le montant maximum recherché, 450 000 euros, mais le but, c'est qu'il y ait le plus, plus d'investisseurs possible. Je réponds à une question qui demandait jusqu'à combien on peut investir. Euh, L'idée, c'est qu'il y ait le plus d'investisseurs possible. Donc, si jamais on voit qu'il y a quelqu'un qui veut tout mettre, euh, on pourra l'appeler et lui expliquer qu'on est, on est là dans une démarche justement collective et qu'on veut qu'il y ait le, le plus de possible sur sur le tour de table euh, donc voilà et puis techniquement pour répondre à johanna pour être brève euh, comment on peut investir tout enfin dès l'ouverture vous allez recevoir un mail de top départ quand toute les, la partie juridique sera bien réglée euh, qu'on aura tout mis en place et le paramétrage de notre de notre site euh, on vous enverra un mail qui vous dit vous pouvez investir euh, pour ceux qui n'ont pas pas compléter leur profil, il faudra compléter votre profil investisseur puisqu'on est dans une activité réglementée, ce n'est pas du don, c'est de l'investissement, donc il y a l'autorité des marchés financiers qui nous régule et qui vous demande de, ré de répondre à des questions et de, de, de faire le processus de KYC, ce qu'on appelle KYC, c'est un petit peu… Voilà, euh, technique, mais c'est de valider votre pièce d'identité et un justificatif de domicile qui, qui justifie de votre résidence fiscale et c'est aussi, euh, ce process est, est aussi créé pour euh, lutter contre le blanchiment d'argent parce que ça existe dans voilà dans ce secteur-là. Donc, on a un partenaire qui s'appelle Mangopay, qui est un partenaire bancaire, euh, qui est français, qui euh, valide vos documents juridiques et qui euh, s'occupe de toute la partie transactions financières euh, avec nous, du coup. Euh, donc, voilà, donc, complétez votre profil si ce n'est pas déjà fait. Ça peut prendre jusqu'à euh, 72 heures. C'est pour ça qu'on vous envoyait des mails en ce sens pour bien les compléter. Si jamais vous avez des difficultés pour le faire, on a un chat qui est disponible pour vous et qui vous accompagnera avec plaisir. Euh, on a aussi un standard et vous pouvez prendre sur le site des rendez-vous avec euh, des personnes physiques qui pourront vous accompagner et même investir avec vous si vous avez besoin euh, et pour ceux qui ont déjà le profil complété il faudra juste aller sur le site quand vous recevrez le mail, euh, soit transformer directement votre intention dans votre tableau de bord l'ITA en disant je transforme, vous pouvez toujours changer l'intention la, la majorer ou la minorer selon bah, voilà, la lecture du dossier d'investissement par exemple euh, toujours si vous avez des difficultés pour investir n'hésitez pas à nous solliciter sur le chat ou sur euh, en prise de rendez-vous, etc. On est vraiment là pour vous accompagner. C'est une nouvelle démarche pour beaucoup d'entre vous. Donc, l'idée, c'est de vous accompagner dans, dans celle-ci. Et je le répète, c'est pas du don, c'est plus compliqué. Euh, et donc, parfois, on peut être bloqué. N'hésitez pas à nous solliciter. Euh, nous, on est là pour ça et on répondra mieux que, que les équipes Wanted, du coup, <rire> euh, pour cette partie-là, en tout cas, d'investissement. Donc, vraiment, mobilisez-nous et, euh, et nous, on vous tiendra au courant, on vous accompagnera avec plaisir. J'espère avoir répondu en tout cas aux principales questions par rapport à ça. Euh, la question, il, y a, il y a François qui dit la question de Rachid sur l'évaluation de l'entreprise à 5 ans me semble importante. Je sais que je vais finir là-dessus. En fait, euh, on revalorise une entreprise quand euh, on, on propose à nouveau de réinvestir dans celle-ci. C'est euh, sur une nouvelle levée de fonds qu'on va ré. Comme on n'est pas sur une activité cotée, on est sur le marché non coté, euh, l'évaluation de l'entreprise ne se fait qu'au moment où il y a une nouvelle levée de fonds et donc qu'on doit déterminer la valeur de l'entreprise. Donc à cinq ans, si jamais il y a une sortie, il y aura ce, cet exercice de, à nouveau de calcul de la valorisation de l'entreprise. On vous avait expliqué euh, par exemple par le multiple du chiffre d'affaires. Et donc du coup sur les nouvelles bases euh, qui sera faites, une nouvelle valorisation sera, sera, sera décidée euh, et sera proposée et c'est sur ce différentiel là qu'une plus-value est potentielle. J'espère que ça a été clair pour François et Rachid par rapport à cette explication. on soit en train de taper et je pense qu'on va conclure ça en disant que si tout se passe bien et on va faire le maximum, normalement, il n'y a pas de raison euh, on ouvre les souscriptions à 15h30 mais c'est surtout euh, n'essayez pas tant que vous n'avez pas reçu mon mail euh, et donc, dès que vous avez le mail, vous pouvez investir. Euh, les équipes LITA sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Euh, et puis, on vous tiendra au courant des différents paliers franchis. Ça peut aller vite, effectivement. Comme le disait Christian, il y a de la sursouscription. Mais si vous êtes réactif, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas prendre part au, au capital, euh, comme j'expliquais précédemment. Merci. Le mot de la fin pour tous les trois ou... <rire> <rire> bah, je, je, Moi franchement, je, je l'ai dit un peu en intro, quoi. On, est, on est à l'aube de faire quelque chose de, de dingue ensemble. Et moi je suis vraiment euh, trop, trop fier et, et, et, et ça me porte tellement, que ce soit personnellement ou même professionnellement, dans notre aventure même à, à tous les trois et bientôt avec vous. C'est-à-dire que là en fait on est en train de développer un projet ensemble, comme à mon avis rarement ça a été fait. Et le fait de développer ça avec des personnes qui sont aussi bien des très proches, qui sont des personnes qu'on n'a jamais vues de nos vies, mais qui sont en fait alignées avec nous sur un modèle et sur comment ils voient un petit peu le, comment ils voient le monde et comment ils voient le, la, la façon de, de créer des projets aujourd'hui. Voilà, moi je, je suis. Ça me booste de dingue et je pense que tous les trois, jamais on n'imaginait pouvoir, pouvoir faire ça aujourd'hui. Et, et c'est juste, juste une opportunité géniale. On est tellement, tellement heureux de pouvoir faire ça avec vous. Quoi. Et puis, c'est que le début parce que maintenant qu'on a trouvé un partenaire comme l'ITA qui nous permet de financer des projets qui ont du sens, euh, ben pour nous, c'est vraiment une évidence de se dire que ces lieux, ce n'est pas les nôtres et que ces lieux, ça va être les vôtres et les nôtres. Euh, et qu'on va faire ça ensemble et que des de Café, il pourra y en avoir plein et que là, c'est juste la première pierre de l'édifice qu'on va tous mettre ensemble euh, comme on a pu faire il y a trois ans avec des bénévoles qui nous ont aidés à faire la démolition et ben voilà, le, le projet change d'échelle et, et maintenant, nous, on a eu une vraie volonté de se dire euh, ben en fait, les gens qui ont la même vision que nous ben on va les embarquer avec nous euh, dans cette réussite euh, à la fois sociale et puis euh, et puis économique et donc, euh, ben merci, j'en profite aussi pour dire merci à Meryl et à toutes les équipes de l'ITA euh, Il euh, faudra nous dire ouais. à la fin, faudra dire merci à la fin. <rire> non, mais le, le, le, le travail, en tout cas, est fait. Vous nous avez accompagné Vous nous avez permis de croire en cette, cette option qui était de l'investissement participatif. Vous nous avez permis de croire en cette vision commune qui était d'emmener les gens avec nous dans nos affaires. Et, euh, et donc, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis on, on est sûr que le résultat va être positif. Et hop, on est en La direct là, de café. Et moi, je veux juste rajouter il y, y a une petite demande, un petit mot de Luc. Et on peut, on peut clôturer. Ah, Luc, alors non, non, très, très, très ému de, de, bah de, voilà, de que, que, ce, que ce projet parisien voit le jour. Et que ça soit. Voilà, ça fait trois ans qu'on essaie de faire nos preuves ici à Bordeaux. On met des choses en place, qu'on a testé des choses. Et, euh, et voilà, c'est un rêve depuis quasiment l'ouverture du café à, à Bordeaux. Qu voilà, qu'on piges, ouais, piges, 10 piges et ensemble. Ouais, euh, 10 piges. Et on vient de fêter nos 10 ans sur le projet Wanted, Mais sur ouais. le projet global. Donc c'est l'aventure continue. On est, on est ravis de, que vous participiez à cette aventure-là. Voilà, parce qu'elle se fait ensemble, comme l'ont dit les garçons. Donc euh, let's go et Allez, merci hein. pour votre participation. Allez. Hein. Et on se retrouve à 15h30. A euh, tout à l'heure, alors merci à tous les trois. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. C'est que, que le début. Le début. <rire> <rire> Allez, bon bonne après-midi à tous. On se retrouve pour investir tout à l'heure. Merci Ciao. beaucoup. Ciao.